Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Eli, je suis prestataire web, je crée votre site internet, je crée et j'ai vos campagnes marketing digital. Euh, si vous voulez créer vous-même votre site internet ou gérer vous-même vos campagnes, je vous propose un accompagnement personnalisé. Aujourd'hui j'aimerais profiter de la sortie de d'Elementor de, 3 pour la version 3.12 hein, d'Elementor de, hein, pour euh, vous parler de nouveautés. Donc aujourd'hui on va, on va prendre du temps un peu sur le, sur le menu. Okay, parce qu'ils ont introduit un, un, un méga-menu. Okay? Euh, avant, le menu qu'on utilisait, c'est celui-là. Je vais aller chercher... Euh, menu... Ça, c'était le menu qu'on utilisait. Donc, ils ont changé le nom. Avant, il appelait juste menu de navigation. Et, euh, et là, comme euh, ils ont introduit le nouveau menu que je vais vous montrer tout à l'heure, peut-être que vous le voyez déjà, mais bon, voilà. Mmh. Euh, ils ont changé dedans. Donc, celui-ci, ça donnait quoi Bon, je vais virer euh, parce que ça, c'est le c'est le nouveau euh, c'est le nouveau conteneur comme je vous avais dit la dernière fois donc je vais juste faire ça comme ça comme Ça, on sera sur toute la ligne et il me l'a fichu où il me l'a viré super tout va bien donc je vais aller le chercher de nouveau attendez je vais juste faire ça ah, il est là pourquoi quand je fais ça je le vois plus il est sorti bon il a mis euh, il a mis euh, je ne sais où ok donc là en fait, je vais faire ça comme ceci, je fais, donc quand je fais ça, on est juste sur le conteneur, hein. euh, je vous dis ça comme ça, euh, quand je fais, alors je reviens, ok je viens là, ok, quand je fais ça en fait il va basculer en... à la ligne et là normalement je dois pouvoir agrandir celui-là, ok c'est tout ce que je voulais faire. Donc c'est bon. Ça c'est l'ancien menu ok? qu'on configure, qu'on a l'habitude de configurer dans nos lives, etc. Okay Mais je vous invite à aller regarder nos lives hein, euh, parce qu'on prend des designs euh, et on construit une page web à partir de zéro. Donc je vous invite vivement à aller regarder ça live. Vous allez apprendre pas mal de choses. Donc ça c'est les anciens, anciens menus. Je ne vais pas travailler dessus parce que bon, vous savez comment ça se passe. Euh, par exemple, je vais juste changer ce menu là. Je vais, je vais dire, dire celui-ci. Euh, c'est celui-ci par exemple donc on va prendre ça comme ça vous verrez donc ça par exemple vous voyez drop down euh, quand ça, ça se déploie ça donne ça ok donc c'est tout ce qu'on peut faire avec on peut on, là on peut le configurer hein, euh, donc je vous invite à aller regarder les live vous verrez exactement comment configurer les menus ce genre de menus et c'est très simple à faire donc c'est des menus de ce type ok donc avec la version 3.12 ce qu'ils ont fait euh, ils ont sorti un nouveau menu que je vais vous montrer maintenant tac menu et du coup ce menu là il appelle il l'appelle pas wordpress menu mais c'est celui ci d'accord vous voyez l'icône c'est comme un truc euh, c'est le dessin de, de menu d'un de grand menu en fait donc je vais le mettre ça je vais le mettre ça en haut oh. c'est pas glissé je vais le remettre ça en haut tac ok donc ça c'est le nouveau menu et ce menu-là, en fait, donc la différence entre les deux, c'est que ce menu, il est lié directement à la WordPress. Avant de configurer ce menu, il faut aller sur su WordPress, hein, donc euh, aller dans Apparence, Apparence, menu, d'accord Ici, comme ça. Configurer votre menu. Et après, l'importer, une fois que vous êtes ici, dire que voilà, le menu que vous venez de configurer, c'est ça que vous voulez utiliser. OK avant, c'est comme ça qu'on travaille. Maintenant, avec le nouveau menu qu'ils ont sorti, euh, la façon de travailler va être un peu différente. Parce que ce menu-là n'est pas lié à WordPress. Du moins, on n'est pas obligé de passer par la base de WordPress. J'espère bien que vous me comprenez. On n'est pas obligé de passer par la base de WordPress avant de créer ce menu. Ce menu, vous le créez à partir d'Elementor. Okay? Et comment ça se passe Donc, vous voyez là, par exemple, c'est marqué item1, item2. C'est des éléments qu'on peut supprimer. OK qu'on peut qu'on qu peut qu'on peut supprimer bon là, un, donc, là et si je veux en ajouter d'autres je clique là etc donc, pour le moment je vais laisser je vais euh, je vais laisser les trois ok donc du coup je peux en mettre autant autant que je veux par exemple ici si je veux mettre euh, tiens on va faire ça on va faire ça on va mettre par exemple accueil modèle on va mettre on va pas mettre mode on va mettre bon, on va mettre juste accueil d'accord on va mettre accueil tac euh, ensuite euh, par exemple euh, modèle W1 euh, donc on va faire ça modèle modèle euh, modèle WE1 ok euh, modèle euh, on va mettre par exemple thème WE5 euh, thème ok thème WE 5 5 et on va te faire thème du 11 d'accord on, on va racheter un euh, thème du 11 donc celui-ci -11 d'accord donc on a, on a les trois c'est pas mal sauf que nous ce qu'on veut maintenant par exemple si on vient ici là sur le modèle de 1 on veut qu'il y ait un on a la possibilité de rajouter d'autres choses derrière donc comment on fait on va aller sur w 1 dessus et là vous voyez là c'est marqué drop down content donc euh, ça veut dire que bon voilà si on veut activer la possibilité de pouvoir faire descendre des choses ok donc si je l'active si je clique dessus là il me montre la flèche comme ça ça veut dire que donc, si on clique dessus il y a quelque chose qui peut se passer seulement ce que vous voyez là euh, ça ressemble de près à nos euh, à nos conteneurs comme il appelle maintenant d'accord ça ressemble de près à, à nos conteneurs là celui-ci il appelle comment on va dire conteneur ok euh, donc sur ça là ça ressemble à un conteneur en fait mm? du coup dans ça il dit uh, drag widgets here bon il n'y a pas encore traduit hein? on le fera bientôt je pense euh, ici on peut mettre tous les éléments qu'on veut donc si on veut mettre une image on peut mettre si on veut mettre une vidéo on peut mettre tout ce qu'on veut mettre on peut c'est comme si on créait uh, un site web en fait ok euh, donc du coup, ici, si je veux par exemple mettre mes éléments là qui, qui, qui en drop-down, donc modèle 2, 3 et 4, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser par exemple là, on va utiliser euh, on va utiliser une liste d'icônes. On va prendre ça, liste d'icônes, je vais taper, icône, icône. On va prendre une liste d'icônes, je prends ça, je le fous là. Ok, je vais même un liste de code là, je vais le configurer un peu quand même. Pour que ça ressemble à quelque chose, parce que c'est moche, on est d'accord. Euh, le, le texte. je ne sais même pas ce qu'ils ont utilisé. On va garder, on va rester sur la. On va rester sur la même police. Hein. Euh, ici, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme police Pff, Je pense que je ne vais pas le voir. Je vais pas le voir. Ils vont. Ils vont juste mettre par défaut. Ah, c'est du Montserrat. Bon, ça vient de le changer au fait, <rire> ça vient de le changer je vais réduire ça, je vais mettre du 17, c'était pas du monstera avant mais ça vient de, de mettre du monstera ok, je vais mettre 16 donc je, je vais aller là, je vais faire la même chose je vais mettre du monstera euh, mon texte c'est du monstera et je vais mettre la couleur bien noire pour qu'on puisse bien voir, ok euh, la typographie, monstera super, c'est 25, je vais mettre 16, ok on quelque chose de bien comme ça d'accord euh, ensuite, euh, en termes de les icônes, si je veux, je les vire, j'en ai pas besoin. Euh, donc, ce que je vais aller là, je vais supprimer. S'ils veulent bien se supprimer. Toi, tu pars. Toi, tu pars. Puis, pars. Ça, j'en ai pas besoin. Je le vire. OK. Euh, ce que je peux faire aussi, c'est d'aller. Donc, je veux travailler sur le sur le conteneur là, que qui va me servir euh, pour mon. Pour le menu donc je clique dessus et je vais aller à euh, bosser un peu sur les marges déjà ok je vais mettre euh, je vais mettre du 20 du 20 du 20 là bon sauf que celui ci j'aimerais quand même euh, à gauche là j'aimerais quand même euh, que ce soit un peu plus que 20 j'aimerais que ce soit aligné sur euh, sur l'accueil, ok, c'est pas mal. Euh, bon, allez, grosseur. Je me demande si je veux pas réduire. Je veux pas réduire. Quoi, la typographie, je vais mettre du 15, ok. du 15, je laisse comme ça. Euh, je mets plutôt normal, pas capitalisé. ok. Et là, si par exemple, là, je veux mettre euh, modèle W2, Okay, je, peux le, je peux aller, je mets W2 euh, ce modèle, modèle, modèle WE-2. D'accord, euh, ce modèle là, WE-2, comment est-ce que je fais euh, si je le fais en anglais, en français, c'est avec bon, c'est en français avec l'accent, Si s'il veut bien, euh, si je le fais. Euh, donc là j'ai un modèle du VE1. Si je veux mettre un lien dessus, pour que quand on clique dessus justement, parce que c'est ça le but du menu, quand on clique dessus, on peut aussi aller sur mon modèle du VE2. Ce que je fais c'est quoi Je vais aller là. Link ça on le fait déjà. Hein. Oh. Yes. Euh, ça c'est ce qu'on fait déjà hein, dans, les, dans les lives. Je vous invite à aller regarder les lives. Encore une fois, donc URL interne je vais dessus je vais aller chercher ça existait déjà c'est pas c'est pas nouveau et là je clique dessus je vais aller chercher contenu et là je cherche je vais lancer une recherche ok euh, we2 normalement il doit le ressortir là il a, il a mis ah tiens il a oublié le tiret 2 donc il doit le ressortir normalement donc vous voyez là modèle ve 2 comme ça le lien est mis, ok, donc là je peux dupliquer cela tranquillement W3, W3, W4 on va faire ça, W3, W4 hein? pareil ici au lieu de mettre W2 je vais fermer ça, je vais mettre W-3 pardon, pas 6 3 ok, modèle hein? et pareil, il va mettre W4 oh pardon, celui-là c'est 3 Ok et là W4 -E je pense pareil on va les mettre le lien W -E, je vais virer celui-là bam W W-4 vous avez 4, -E -4 c'est bon ici je change aussi là le nom d'accord la tour ok donc ça c'est bon et du coup, j'ai mon, mon petit, euh, j'ai mes, on va dire, j'ai mon menu, euh, j'ai mes sous-catégories ici, d'accord Maintenant, supposons que je veux rajouter, euh, je veux rajouter d'autres choses, parce que qu'il peut arriver, les grands menus, au fait, ça bah, à ça. Je veux rajouter d'autres choses, tout ce que j'ai à faire, par exemple, je vais aller, euh, je veux rajouter une image. Euh, je vais prendre une image là, et je le fous, je le fous là-bas, voilà. sauf que là, vous voyez, c'est moche, c'est pas terrible, hein. euh, c'est pas terrible du tout. Je vais réduire un peu la taille, ok C'est au-dessus et euh, c'est au celui-ci, il est en dessous. Bon, euh, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, d'accord Parce que je veux que ce soit sur le côté, ok Donc, pour faire ça, comment je gère ça euh, Rappelez-vous, c'est la nouvelle version, c'est la nouvelle version d'Elementor. De, donc, euh, il va falloir il va falloir utiliser... Donc, je retourne là-dessus, je rappelle se rappeler juste qu'on a la possibilité de décider de la direction dans laquelle les choses vont. Donc je retourne là, je vais lui dire, actuellement en fait, si c'est à la ligne, si c'est comme ça, hein, le, un élément en dessous de l'autre, euh, ça voudrait dire qu'on travaille avec une flèche comme ça, en fait. OK Donc euh, celui-ci, il est au-dessus, donc on va dire que c'est plutôt, on est plutôt dans cette version. D'accord Parce que c'est le deuxième élément, il, il s'est mis au-dessus. Moi, je veux que ça soit sur le côté, donc ce que je vais faire, bam. Ok. Donc du coup, euh, il se retrouve sur le bon on va réduire c'est un peu tac tac tac euh, la seule chose que je, ne, que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas euh, j'ai autant de marge comme ça pour une photo si petite d'accord pourquoi je n'ai pas la photo ne couvre pas tout bon ça je n'ai pas encore la réponse mais je l'aurai euh, je l'aurai dans pas longtemps mais je vais pas trop m'occuper de ça euh, dans, ce, dans ce live ce que j'aimerais vous montrer c'est comment est-ce que vous disposez vous disposez des éléments hein, sur le euh, sur, sur, sur sur votre sur votre grand menu c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui donc là on a créé ceci je vais rajouter une image je peux la, je peux la rajouter quand même je vais je vais essayer un truc hein. je vais essayer un truc ah, je j'aurais dû encore celui-là tac, tac, tac, tac, tac. ok on y arrive et c'est bon d'accord donc là c'est un peu plus cool ok euh, si je veux euh, gérer euh, l'espace entre les éléments etc normalement je dois pouvoir régler cela ici ok donc ça c'est des choses que je peux faire donc, supposons qu'il y a d'autres sous-menus à, à rajouter je peux les rajouter là ainsi de suite par exemple si je duplique euh, je vais dupliquer ça Tac. ok là et de là en fait je peux euh, je peux changer tout ce qu'on a fait vous avez vu comment on a fait je peux changer mettre autre chose à la place donc cette photo par exemple euh, je veux que ça ressemble à quelque chose donc euh, je vais aller mettre une vraie photo dedans euh, euh, Qu'est-ce qui peut être. Euh, bah, allez. Bon allez, la mise là Bon, c'est pas très cool, mais c'est bien ça. D'accord je vais, je vais juste dessus là. Je vais voir. Hmm. Ok, donc là, on est pas mal. Ok, donc vous voyez là, vous voyez, voyez l'idée. Hein. <coughs> Maintenant, moi, il y a quelque chose qui m'embête. Hein. Euh, c'est que euh, ça là, ça, ça dépasse au fait ça dépasse et ça m'agace donc euh, bon je vais, je vais juste pour qu'on puisse bien voir je vais mettre une couleur de fond hein, je vais mettre une couleur de fond quelque chose de ce genre c'est juste pour qu'on voit hein, c'est pas pour c'est pas vraiment pour l'esthétique parce que bon côté design le rouge là ça va pas être terrible bon donc ça là ça m'embête moi ça m'embête moi la question c'est comment est ce que je vire comment est ce que je vire ça bon euh, on... <rire> En règle générale, en règle générale, bon, il y a, a différents. Des fois, au fait, vous voyez les grands menus. C'est un grand menu. Au fait, quand il y a moins de choses, c'est un peu réduit. Et quand il y a beaucoup de choses, c'est Donc celui-ci, au fait, il couvre tout. Euh, il couvre tout. Et on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on peut aller euh, gérer ça pour que ce euh, soit moins de choses. Ce que j'ai remarqué, euh, c'est que actuellement, il est sur. Euh, bon, là, actuellement, il est. C'est marqué encadré. Hein. C'est marqué largeur. La hauteur, c'est ça. Ok La hauteur, bon, voilà, euh, on le voit bien, etc. Euh, la largeur, ça donne ça. Ok Alors que moi, ce que je veux, c'est que euh, le truc même en, soit réduit, quoi. C'est pas... Voilà. Mais, pour euh, le moins, c'est pas ce que ça donne. Euh, quand je fais, par exemple, l'écart entre les éléments... Euh, non, ça, c'est l'écart entre les éléments. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Il y a autre chose... Euh, euh, au fait, vous avez, vous aurez la, vous avez aussi la possibilité hein, de décaler un peu le, cette, cette bande là euh, du menu, euh, si vous avez cette possibilité euh, dans, <rire> dans, les fonctionnalités. Donc, je vous le dis juste en, en passant. Donc, non, en, en allant sur le menu, parce qu'il y a deux niveaux. Hein. Euh, oui, ça je voulais pas dit non plus. Il y a deux, il y a deux niveaux. Donc, il y a le menu. Donc, je vais dessus et je fais des choses. D'accord, je travaille là-dessus, etc. Et il y a, y a le, le conteneur qui est associé à, à, au menu. D'accord Donc, gardez ça à l'esprit quand vous travaillez. Bon, ce qui ce que je voulais, ce que je disais, en fait, c'est ça là. La bande là, comment est-ce que je fais pour la réduire Parce que ça m'a... Euh, donc, actuellement, on est sur encadré. Maintenant, si je passe en pleine largeur, ça donne ça. Ok. Et là, si je refais ça... Ok. C'est un peu plus cool, maintenant. C'est un peu plus cool. Ok euh, donc ça c'est des, des possibilités que vous avez. Bon le seul euh, moi ce qui m'agace pour le moment quand même aussi en, encore pour le moment c'est euh, vous voyez que ça dépasse un peu ici là. Le, mon menu s'arrête là et lui il va jusqu'ici. Pour le moment je n'ai pas encore trouvé le, le je n'ai pas encore trouvé la solution pour, pour le réduire mais c'est déjà mieux que ce qu'on ce qu'on avait tout à l'heure. D'accord. Donc ça c'est des ça c'est des possibilités que vous avez. Pour, pour vos menus pour travailler sur les grands menus que c'est quelque chose je trouve que c'est très sympa euh, parce que bon voilà c'est aller installer des plugins des plugins des plugins le problème avec WordPress c'est ça c'est plugin plugin tu plugin etc à un moment donné c'est fatigant ok mais si on, on peut tout avoir avec le même les, avec le même éditeur pourquoi pas donc je pense que c'est ce que Elementor est en train de faire ça va très très lentement mais euh, en tout cas avec la version 3.12 il hein, y a déjà des choses qui sont très sympas comme je vous le disais hein, la dernière fois aussi ils ont l'intention ils ont l'intention en fait d'intégrer euh, l'intelligence artificielle dans euh, dans le logiciel et ça va être mouse euh, j'ai vu la démo c'était génial bon quand ça sortira réellement euh, on fera on fera des on travaillera avec et puis on fera des, des tutos là dessus il n'y a pas de souci Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vos remarques sont les sont les bienvenues. Ok, um, si vous avez que, que, pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon, uh, mon nom c'est Élie, je suis prestataire web, je crée votre site internet, je crée et gère vos campagnes marketing digital. Si vous voulez créer vous-même votre site internet ou gérer vous-même vos campagnes, je vous propose un accompagnement personnalisé. cela vous permet de gagner du temps, garder votre autonomie et maîtriser votre budget. Je vous invite donc à aller sur notre site caw2.fr. Une fois que vous êtes dessus, ce que vous avez à faire, c'est ce que vous avez à faire, c'est de euh, nous appeler au 06 28 01 41 30, ok Ou cliquez sur ce bouton, remplissez le formulaire et c'est nous qui allons vous appeler. Si vous avez déjà un site internet que vous gérez ou que vous, vous gérez vous-même vos... votre marketing digital, mais vous savez que vous arrivez à une certaine limite ou que vous n'avez plus beaucoup de temps et vous avez besoin d'aide. Tout ce que je vous demande de faire, c'est de nous appeler au 06 28 01 40 30 ou aller sur nos prestations, cliquer sur Accompagnement digital et là, vous avez la possibilité de vous inscrire à un de nos ateliers et pas tant au fait, on va répondre à toutes vos questions okay si vous êtes bloqué quelque part on prend la main, on le fait et on vous montre comment faire de manière à ce que vous puissiez garder votre autonomie si on se rend compte qu'il faut plusieurs séances pour vous aider, on va vous propose un accompagnement personnalisé, l'avantage avec l'accompagnement personnalisé c'est que c'est votre qui va financer cela, ok, vous êtes une entreprise vous chaque année vous cotisez pour la formation donc euh, chaque année vous avez des droits à la formation et nous on va utiliser ces droits à la formation pour l'accompagnement, de manière à ce que pendant l'accompagnement vous puissiez développer votre business, donc vous comprenez bien que on ne va pas juste se contenter de répondre à vos questions, mais on va avoir une vision globale sur votre activité. Ce qui marche, on le garde, ce qui ne marche pas, on voit comment est-ce qu'on l'améliore, etc. On met en place une stratégie marketing digital globale et pendant la formation, pendant l'accompagnement en fait vous allez réellement travailler sur la euh, sur votre activité. Par exemple, si c'est la création de site internet bah, ou, ou la modification de votre site internet, pendant l'accompagnement, la on va modifier votre site. Ça ne va pas être que du blablabla, bla bla bla bla, allez, déroulez-vous, euh, la formation elle est finie. Non, non, ça ne va pas être ça. Si c'est de la publicité en ligne, pendant la formation, pendant l'accompagnement, on va créer de la publicité, on va l'optimiser de manière à ce que euh, durant tout le temps de l'accompagnement, la vous puissiez déjà commencer à drainer du trafic de qualité. OK si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nous directement. Peut-être que vous avez besoin d'une prestation clé en main. Tout ce que je vous avais à faire, c'est de nous appeler au 06 28 01 30 ou envoyez-nous un mail à service.web.video.fr ou encore cliquez sur le bouton, remplissez le formulaire et c'est nous qui allons vous appeler. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou prochain live. Ciao, ciao.